Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors si vous n'êtes pas abonné, je compte sur vous pour le faire. On va passer tout de suite à la recette du jour, recette shawarma au bœuf, une recette libanaise. Pour les ingrédients, on a besoin d'huile vierge, du bœuf très tendre, là j'ai choisi trois tranches de rhum steak, 2 cuillères à soupe de citron, 2 cuillères à soupe de vinaigre, une bonne cuillère à soupe de fromage blanc, des épices, donc un tout petit peu de cumin, 2 graines de cardamome, un petit peu de noix de muscade, un tout petit peu euh, de cannelle, du sel, une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café d'ail séché, un peu de poivre noir, une demi-cuillère à café de gingembre et enfin du persil, un demi-poivron une demi tomate et un demi oignon alors je commence par émincer la viande en fines tranches alors environ de cette épaisseur là et je la dépose ensuite dans un récipient je vais faire la même chose avec l'oignon que je vais émincer euh, finement et je vais le déposer sur la viande et ensuite, je vais découper le poivron et la tomate donc très finement, petits morceaux. Le poivron bien sûr, on peut choisir une autre couleur de poivron, du poivron vert par exemple. Donc je mets tout ça dans le récipient avec la viande et je termine par le persil que je vais ciseler très finement. J'ajoute donc au mélange deux cuillères à soupe d'huile vierge. le citron et le vinaigre ensuite les épices donc sel cannelle paprika poivre noir de l'ail séché et du gingembre ensuite j'ajoute le cumin et euh, les deux graines de, euh, de cardamome ainsi que la noix de muscade alors pour la cardamome si vous l'avez déjà moulu c'est mieux donc euh, de préférence moulu moi à défaut j'ai mis deux graines et ensuite je termine par euh, donc le fromage blanc et je mélange donc ma viande avec tous les ingrédients. Et je vais filmer donc le récipient avec du film transparent pour le laisser reposer. Alors le mieux c'est de laisser reposer une nuit entière pour que la viande s'imprègne bien euh, donc du goût des, des, euh, des épices, etc. Après à défaut vous pouvez laisser 2 à 3 heures au frigo. Voilà une fois le temps de repos passé, on va faire cuire notre viande tout simplement dans une poêle. Rien de plus simple, vous versez dans une poêle chaude et puis vous faites cuire pendant 10 à 15 minutes. La préparation est maintenant terminée. Comme vous l'avez vu, c'est une recette très très simple à réaliser. Vous pouvez l'accompagner d'une salade verte ou du pain pita, voire les deux. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker. A très bientôt